Quand on en était au prix d'Enercop qui est plus cher que la concurrence. Aujourd'hui c'est 15% plus cher. cher aujourd'hui bon, Disons que sur une facture de, de 80 euros, ça veut dire que vous allez payer 10 euros de plus par mois. Quoi. Ouais, voilà Disons que si vous n'avez pas l'électricité euh, le chauffage électrique chez vous, euh, vous allez payer entre 5 et 10 euros de plus par mois, équivalent d'un paquet de clubs ou l'équivalent d'autre chose de comparable. Disons que c'est un peu la même différence qu'on peut trouver sur certains produits euh, grande consommation ou certains produits bio. Ouais, voilà. En gros c'est un choix de vie aussi, c'est-à-dire que c'est là où on devient consommateur, on se dit on va payer un tout petit peu plus cher, on va se priver sur autre chose, mais on a l'impression de faire des choses qui, ouais. qui, qui font bouger un peu le, les lignes de, de l'avenir, des possibles de l'avenir. Sachant que le modèle économique il est fait pour avoir un prix qui soit stable, très stable aujourd'hui euh, et depuis 10 ans on n'a jamais changé de prix alors que tous les ans tu as euh, l'info, euh, l'actu BFM TV qui raconte que euh, bah maintenant euh, on va payer 4% plus cher, 3% plus cher. Parfois on fait même euh, on fait des retours sur facture, c'est-à-dire qu'on va aller payer un plus sur l'année 2014 bientôt, c'est prévu ça, 2014-2015 pour faire un rattrapage. Et c'est souvent on reçoit des de temps en temps on reçoit des factures de rattrapage parce je que chez EDF tu veux dire ouais, j'ai bien fait de partir <rire> peut-être que tu vas la recevoir quand même parce que ça ouais. fait pas très longtemps que dessus, <rire> je pense. Et, et du coup euh, l'idée c'est qu'à un moment donné euh, les, les courbes vont se croiser et le prix Enercoop va être euh, au même prix que EDF voire plus bas c'est un peu que le challenge EDF. en fait c'est-à-dire c'est de se dire que si suffisamment de, de monde vous rejoigne et si EDF continue à avoir une espèce d'augmentation annuelle, à un moment, ça va devenir euh, la même chose, voire presque plus rentable d'avoir du renouvelable ouais, que d'avoir bah, du nucléaire Du coup, d'une part, tu as EDF qui va augmenter ses prix, d'autre part, tu as NRCAP qui va augmenter le nombre de ses adhérents. Plus il y a d'adhérents, en, en clair, et plus le prix baissera, parce que c'est plus rentable de, de fournir l'électricité à plus de monde, Voilà. Etc. En termes de coûts euh, on industrialise de plus en plus, avec le nombre de personnes qui augmente, et du coup, le coût va baisser. Et donc donc au lieu, venez, euh, vous me ferez baisser ma facture d'électricité, ce sera super sympa. En tout mmh. cas, on ne l'augmente pas. C'est déjà pas mal. Et, et oui, euh, l'idée derrière, c'est au-delà de euh, d'essayer de lutter contre le... Alors, comment, alors ouais. du coup, comment on lutte contre le nucléaire, sachant qu'aujourd'hui, le nucléaire, c'est 80% euh, du mix électrique en France c'est par euh, du plaidoyer en fait, c'est par euh, la mobilisation citoyenne, c'est par un peu du boycott donc c'est le, le contraire de boycott c'est on va payer... On va acheter ce qui est bien au lieu de, de, de s'empêcher d'acheter ce qui est mal même si ça va un voilà. peu dans le même et, sens. Et, et du coup euh, à un moment donné on va faire un volume, on va être 150 000 clients en tout cas c'est notre objectif en 2020 d'avoir 150 000 clients et 150 000 clients en gros c'est le nombre d'adhérents Greenpeace, c'est le nombre d'adhérents uh, VVF, c'est le nombre d'adhérents des grands partis politiques et en fait, on aura une consistance politique. Ils combien de personnes pour ça Aujourd'hui, on est 35 000 personnes. D'accord. Donc, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est très facile. Je ça vais, prend 5 vais, minutes sur le site Internet. Je vais ma mère la semaine prochaine. Je amener... Et euh, <rire> quand on sera 150 000... Bon, ou on a aussi envie de se rendre utile pour faire beaucoup de oui, choses. Oui, tout à fait. Moi, je sortais de, de fac. Déjà, j'aimais pas le système mm -hmm. éducatif français avec la fac ou les écoles, les prépas. Parties, le formatage. Euh... Voilà, le formatage à devenir un outil de travail. Et à un moment donné, euh, j'ai eu la chance, en fait, dans mon parcours d'études, de faire euh, des études en énergie renouvelable. Et naturellement, j'ai connu euh, deux choses. J'ai connu l'ADEME, qui est une structure publique Je sur l'environnement. C'est euh, du service public qui travaille euh, sur du, des scénarios de développement euh, des énergies renouvelables, des scénarios euh, euh, de développement de tout un tas de choses sur l'environnement et le développement durable. Et puis il y avait Enercop sur les énergies renouvelables, du coup j'ai mm -hmm. candidaté pour mon stage à deux choses, l'ADEME et Enercop, j'ai été pris à Enercop. T'as eu, eu une bonne étoile. Et bonne étoile, ouais, et depuis j'y suis, et, et c'est cool, parce qu'on non seulement on travaille sur les énergies renouvelables, mais également on, est, on travaille sur l'humain, sur un projet de société, on travaille sur tout ce qui est rémunération, euh, euh, ratio entre le plus bas et le plus haut salaire, euh, on le fixe collectivement le plus bas salaire est fixé collectivement aussi par rapport à la vie un au travail démocratique en fait, de projection démocratique à l'intérieur de, de co des coopératives du ouais. coup et... Donc au delà de la partie gouvernance par les sociétaires, il y a aussi une gouvernance opérationnelle en interne avec beaucoup de militants et les militants ils font chier un peu, hein, il faut le dire et on fait chier. Moi, je suis le premier à faire chier. Et on, en vrai, on est dans l'efficacité. C'est pas faire chier pour faire chier. En vrai, quand on travaille collectivement, quand on pose nos idées collectivement et qu'on décide collectivement, on, en vrai, c'est plus efficace, en fait. C'est un peu plus lent, c'est-à-dire que c'est... Euh... C'est comme euh, le montage d'une maison euh, qu'on fait en trois jours. Il y a un moment, effectivement, on a des fondations qui sont super rapides. Le problème, c'est que la maison ne va pas durer très longtemps parce que le durable, ça prend du temps. C'est comme ça. Il faudrait qu'on réapprenne à ralentir un peu pour faire du mieux et, et se projeter dans le temps. On n'est pas sur un mandat présidentiel euh, euh, de cinq ans. <rire> on n'est pas sur un mandat, euh, voilà, d'élection et il faut faire ça pour. Euh, se faire réélire faire derrière, pour, euh, pour des voilà. actionnaires, et, et forcément justement. du coup on réfléchit dans l'efficacité à long terme et dans la vision à long terme, et aujourd'hui en vrai aussi, euh, je répète le mot en vrai, euh, on peut pas faire autrement, en fait on peut pas faire autrement que décider ensemble, que poser des outils de gouvernance pour avancer ensemble, sinon ça marche pas en fait. Et c'est ce que tout le monde dit de nuit debout, dit mais vous faites quoi, et puis c'est long, et puis vous n'arriverez à rien, vous tomberez jamais d'accord, et en fait ça fait des semaines qu'on entend ça, les gens voulaient un résultat tout de suite, voulaient un candidat, voulaient un projet, voulaient un vote. Finalement, de, de se poser les vraies questions, de s'autoriser à sortir du cadre, ça prend un peu de temps au départ. Il faut défricher, il faut s'autoriser à penser autrement. Il faut tester des choses et explorer, c'est un peu scientifique quoi, c'est de la découverte. Exactement, c'est un laboratoire, on est des enfants on, et, et on a le droit de jouer même quand on est adulte et on a le droit d'expérimenter, on a le droit de, de nous tromper. De réinventer euh, quelque part. De réinventer, de nous tromper, d'être tout le temps dans, euh, dans pas, voilà, le, tu le disais tout à l'heure avec les problèmes de sang, euh, le mieux est, est l'ennemi du bien et, et c'est ça en fait, c'est vraiment une philosophie de vie individuelle et collective, on peut en tout cas essayer de, de la diffuser collectivement à Nuit Debout, à Inner ailleurs, pour, pour oser se tromper, oser faire des erreurs et oser faire autrement surtout par rapport au système qu'on nous impose, quand nous, dans lequel on est formaté et, et du coup le formatage, on doit nous déformater. C'est très très dur avait... de désapprendre, ça prend beaucoup de temps, voilà. mais c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut pas. En fait, moi, il y a une image qui m'a aidé un moment dans ma vie quand j'ai voulu faire ça, c'est qu'on peut pas remplir un truc qui est déjà plein. Euh, ça déborde forcément. Et à un moment, il faut vider pour pouvoir remplir. Et ce travail-là, il prend du temps, mais c'est un temps extrêmement utile et qui fait euh, gagner euh, un temps considérable ensuite, puisque bah, voilà, c'est durable. C'est quelque chose qui n'est pas censé être démoli pour obtenir un résultat dans les années à venir. C'est un peu sortir des certitudes et essayer de, de voir qu'il y a d'autres horizons, il y a d'autres alternatives qui existent déjà. Nous, on, on se base vachement sur euh, le scénario Negawatt, qui est un scénario euh, développé par des experts, euh, experts, hein, experts euh, sur tout ce qui est économie, énergie, euh, sociale et euh, qui prennent en compte, qui ont pris en compte euh, le besoin posé par le GIEC de ne pas dépasser 2 degrés euh, d'augmentation de la température. Même si on vise 1,5 Voilà, euh, 2,5 actuellement, non Avec euh, la COP21. Euh... Et on doit être en dessous du 2 et on vise le 1,5, non Ah, d'accord. Ouais. Oui, crois. au mieux. Oui, oui, oui, oui d'accord. Mais doit la COP21 n'a pas été 1, très... 5, euh... ça. Ouais. Ouais. Et, et du coup, euh, le scénario se base là-dessus pour passer d'énergie et fossile à des énergies complètement renouvelables, que ce soit pour l'électricité, le gaz naturel, euh, le chauffage, euh, la, les voitures, la mobilité, tout ça peut passer à 100% renouvelable en 2050. Et nous, on se base vachement là-dessus et, et, et la philosophie, c'est bien sobriété, efficacité énergie renouvelable. Nous à ENRcap on a malheureusement fait le contraire, on a fait d'abord énergie renouvelable et on commence à travailler sur efficacité et économie d'énergie et sobriété parce que euh, parce on, qu il fallait on, lancer la machine avant de pouvoir prendre il le fallait temps lancer de la machine économiquement euh, le modèle économique d'un fournisseur on le connaît. On sait ce que c'est un fournisseur, on sait comment ça marche alors que changer de comportement Changer de façon de consommer mon énergie, de, de façon de, de penser en fait toute ma vie en vrai parce que au travail chez moi tout est basé sur qu'est-ce que je consomme comme énergie pour manger, pour... Euh m'alimenter en fait de réapprendre euh... à s'observer et d'essayer de j'imagine qu'on trouve des conseils sur votre site du coup pour ça oui il y, y a une page actuellement euh, qui renvoie vers des conseils et surtout actuellement on est en train de développer un wiki euh, un peu comme un wiki euh, nuit debout un wiki euh, collaboratif sur euh, les éco-gestes et, euh, et faire participer en fait le citoyen le sociétaire au delà de venir à l'âge une fois par an c'est bien beau mais il faut, faut le faire participer bien plus faire vivre un peu euh... faire vivre la démocratie et, et... Partager ses expériences aussi, j'imagine. Voilà, ne pas se satisfaire de euh, être mieux que des et aller bien plus loin que être mieux que des. C'est pas d'être contre, c'est être pour quelque chose. Voilà, exactement. Bah écoute, c'était super intéressant. Euh, je vous invite à aller sur le site d'Enercop pour avoir des informations. Euh, pour euh, euh, En un clic, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de vous désabonner de, de chez EDF. En un clic, avec un RIB et une facture EDF qui vous donnera juste votre consommation. Vous pourrez estimer à peu près votre coût. Et euh, ça se fait en cinq minutes, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Et puis, à la limite, on, on essaiera de faire revenir euh, Mo une prochaine fois pour essayer de développer un peu plus. Euh... C'est vrai il paraît que vous trouvez ça super intéressant, on est content donc on le fera revenir. Merci. T as un vote du public. On <rire> va garde. On Je fera revenir là. un mois et puis on développera un peu d'autres aspects à la limite pour aller plus loin dans le développement des NERCOP. On va maintenant... Merci d'être venu. Merci à